La légende c'est quoi Des fois de sans l'air pour me concentrer coup. je tire ma langue et ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir sur un ah, centimètre ou de me casser des mais... bouts de dents Oh oui Aujourd'hui on est dans l'Hérault et dans l'Hérault il y a plein de spots de cliff qui sont incroyables Dont un que je connaissais pas, Enzo de French Cliff que vous commencez à connaître Là il nous a emmené sur un sacré spot donc je pense que ça va être bien stylé Ça va vraiment crescendo, il y a des petites hauteurs et puis après on arrive sur des gros des gros, gros sauts genre 20-22 Il y a Robin George aussi et Jérémy Nicoline qui sont là donc je pense que ça va être une sacrée journée On a sorti Shukai de Rennes Aïe aïe aïe. et là ça va partir en cliff. Pour la première fois Pour la première fois de sa live. Tu passe quoi Je pas les plus, je passe pas. Après, je les trop grossement. On doit forcer comme des malades. Allez là Allez frérot ah, oh oui C'est vraiment un frigo. Là on arrive sur un spot d'échauffement. C'est un 7 mètres. C'est bien pour commencer en vrai. Non. Elle est bonne, hein. Let's go voilà. C'est un plaisir. Progressivement on va monter, là c'est fou full plaisir. Mon hein. oui. go pour un 10 mètres, on augmente petit à petit. Allez, oui. et plaisir. Et plaisir. Et plaisir. Ok donc là on, on a Shukai juste là et Jérémy au-dessus. Il y a Jérémy qui va sauter au-dessus de Shukai et Shukai il a peur de glisser. Alors qu'il y a un mec qui saute au dessus de lui ça, ça le dérange pas Ouais j'ai pas l'habitude, ça me perturbe Bah sinon pas grave Mais ouais mais j'ai envie de le faire Ok T'es prêt 3, 2, 1, let's go Oh oui Jérémy il a pas le temps il est parti direct du 20 mètres là Putain Quand Moëlle a sauté c'était vraiment magnifique C'était gracieux en fait Ouais Il est rentré parfaitement dans l'eau aussi C'est trop chaud 3, 2, 1 T'as 3 3 Oh c'est Tu suis Ouais Yes. Yeah, J'ai la petite musique Le dentier en bas, je vais refaire un bac What the fuck C'est incroyable cette technique En vrai c'est fou pas éloigné, il a fait. Là il est arrivé il y avait aucune éclaboussure Romain il a un style très, très gymnaste C'est incroyable Prochain spot on va avoir un petit pont qui est bien connu Saint-Etienne 10 ans sac Et franchement il régale ce petit pont. Voilà fusée Attendez-moi je suis en retard à la session. On est à Saint-Étienne 10 C'est un petit pont qui est connu dans la région. C'est un 14 mètres. Et en vrai c'est plaisir, il y a du fond de ouf. Les gars ils sont habitués à kiffer là. Et il y a le crew qui prend absolument toute la route. Vraiment, il n'y a pas de place pour passer. on est arrivé au pont. C'est vraiment just, il y a une voiture qui veut passer sur le pont là. C'est vraiment. C'est dit quoi une Non, J'ai essayé de faire gainer 14 mètres. Oh lui. Mais ouais ça va être chaud. Je sais pas là, l'aime fait vraiment pas sûr. J'ai pour ça que je suis de baiser. Mais au 10 t'as glissé. Non Au 7 t'as glissé Non. Bah voilà. C'est à vous maintenant, messieurs dames oui. Ça, ça, y fait, y aller, hein ça, ça fait plaisir, ouais, tout droit ça marche. En vrai, ça va, ça va le faire. Le petit col risque d'être mouillé, par contre. Ouais, juste de le voir, stressant, hein. Franchement. <rire> je te le Il fait tellement chaud. <muches> le gars fait carrément l'amour au mur. Quoi. Bah oui. <muches> Mais attends, mais tu lui pompes toute sa chaleur là Ah bah là oui Je lui, je lui laisse plus rien moi Je, je, je lui prends tout C'est ouais. le merde C'est parfait Zo là je crois C'est la dîme incroyable Il est trop trop chaud <rire> Et là c'était chill genre c'était juste pour voir s'il peut faire un, un Barani full baguette Mais C'est juste en mode training tu vois genre juste pour voir on va essayer une photo avec Félix. Il est en bas là et il est dans la flotte. Et je vais sauter euh, juste du pont en droit. Il va essayer de me prendre en photo. On va voir ce que ça rend. fois d'affilée votre gopro de merde elle a frisé on va falloir acheter d'autres gopro parce que Mathieu il s'amuse à les mettre dans l'eau sans qu'il y ait la porte ou alors il est père on sait pas trop où on va où on fait quoi tout le monde s'est bien amusé sur ce petit pont en enfin, vrai c'est quand même bien cool l'eau elle est un peu froide mais on est habitué hein, les petites combis elles font plaisir et je crois qu'on va aller au pont du diable qui est juste à côté c'est cool tout le monde s'est bien amusé sur ce spot bah, vas-y, trouve un autre truc. Le spot c'est de la merde. Mais le spot c'était de la merde. L'eau était trop chaude. Le soleil c'est de la merde. De la vitamine WC. Wesh, je vais pas vous faire un dessin, mais je vais vous faire un dessin. Non, euh, non, non. C'est le run du pont du diable. C'est juste, juste derrière l'arbre, je vais sauter comme l'an dernier, euh, 2-3 mètres plus haut tu vois. Ah, ouais. pas... ah oui sans combi Ouais oh, non mais non, en vrai, En vrai ça se voit pas mais il fait froid les gars. Franchement lui il va sauter sans combi. nos mais... no pression. Mais Jérémy c'est le boss. <rire> Tous les Jérémy c'est les boss. <rire> c'est quoi ton élan là Je vais courir là, droite et gauche là et ça... Ok. Ah ouais en full pente quoi Parce que là c'est quand même vachement ton. C'est fou Ouais mais, tant que tu te fous pas en arrière sur les talons, tu glisseras pas. Ok. Si tu mets bien le corps dans le sens de la pente et que tu cours, tu vois là, je suis en arrière, je glisse. Ouais. Si je suis bien comme ça et que je appuyé là, je vais pas glisser en fait. Ouais, ouais, ok. C'est bon pour moi. Allez, 3, 2, 1, c'est 10 Oh le monstre Oh il est trop chaud Jérémy, c'est sa spécialité ça. Alors, il est trop chaud là-dedans, il court, il saute en droit et il fait des énormes gaps. Il me racontait tout à l'heure qu'il avait fait euh, le saut de l'œil doux et c'est un 34 mètres. 34 mètres, c'est juste énorme quoi. Hein, franchement, il est trop chaud. Il prépare un 1080, c'est-à-dire 3 tours sur lui-même de 20 mètres. C'est chaud. Il est très très chaud. Ton du diable, il y a 19 mètres quand même. Tu sens qu'après le pas. C'est chaud, mon vrai, de faire ça. Je peux accélérer. What What Ça, ça, c'est putain d'impression. Mec What Ça fait réfléchir. Ça putain. fait réfléchir. <rire> <rire> Allez, attends, mais C'est n'importe quoi de faire ça, en vrai. Mec, c'est un, un gimbal, en fait. T'es trop chaud. C'était nul. Ok alors là, première, là cool. le slip est de sortie, ça va faire mal là. Là, il est pas venu là pour rigoler. Non, le problème que j'ai c'est que j'ai oublié mon protège-dent, ah. il sent sec et du coup je saute tout le temps avec un protège-dent. Des fois tu sais en l'air pour me <rire> concentrer, je tire ma langue. Mm. Enfin je fais des têtes bizarres en l'air et tu prends tous un impact. À tous les uns. Ça Fait que bah. ta, ta mâchoire elle s'enferme sans ta langue et ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir sur un centimètre ou ah, de me casser des bouts de dents. Tu vois j'ai un bout de dents moins là. Ok. Et du coup ouais ça m'est déjà arrivé comme ça d'avoir des soucis. 3, 2, 1, send it Oh oui yeah. Wow C'est quoi ton prénom c'est Viviane. C'est Viviane Et Mais Viviane, qu'est-ce que tu en penses, honnêtement J'en pense que quand je vois faire ça, je pense à mon fils qui fait la même chose. Ah ouais Et je me dis, mais même à 30 ans, ça leur passe pas, ces bêtises-là. Incroyable. C fou, non il a 30 ans Non, le mien il en a 22. Ok. Il s'appelle comment Paolo. Il regarde un peu le, les vidéos du Woozie Gang Paolo Il n'arrête pas. C'est vrai mmh. Mais Non. Si, on, on va regarder le plan, euh, tous les deux. Ok, c'est vraiment pas mal. Après, bien sûr, faut imaginer. Là, c'est au ralenti, il est pas encore parti. Non. <rire> On sent que le slip a une importance capitale. Non, je sais pas ce que t'en penses, Viviane, mais le slip est patriote. Le slip est hyper patriote. Oh là là, presque, ah, ça sort du coup cadre, coup ou quoi ah, ouais. ah, Viviane, elle fait ça pour son plaisir. En non, c'est pas mal en vrai. C'est stylé. Est-ce que c'est vrai cette histoire là non c'est pas vrai. Est-ce que c'est juste pour nous faire peur Bah ouais c'est clairement des légendes ça ouais. C'est des légendes urbaines Ça c'est clairement des légendes parce que bah déjà euh, c'est hyper ouais. profond sous le pont donc et quand les gens ils te disent bien que, bien que bien tu vas te faire aspirer et que tu vas arriver là, en fait pour arriver où le mec il est là euh, faut que tu descendes plus, qu plus de 15 mètres en apnée et quand tu sautes dans l'eau de 20 mètres bah t'arrives à 5 mètres de profondeur donc en fait ce qui se passe c'est que t'atteindras jamais, enfin euh, tu seras jamais coincé là-dessous. La légende c'est quoi C'est, ils nous disent que si on saute et qu'on va trop profond on tombe dans des cavités où il y a des mecs en slip et rouge là le qui le le savent le pas où ils bien sont et ils sont du père, ils ont plus d'oxygène. après ouais, ouais, ouais. C'est toi le créateur du panneau Je suis pas le créateur du panneau en fait, moi je bosse. Euh, toi t'es juste le. La... Je bosse pour la commune Les et mecs ils m'ont fait fixe. mettre le. le le panneau. Okay. Sauf que moi je saute aussi du pont. Voilà. <rire> C'est magnifique. Évitez de mourir si vous sautez. Sautez pas tout seul, mettez des gens dans l'eau. Et puis voilà, croyez pas à tous les panneaux non plus. Bon les gars, je suis avec mon pote <rire> Félix. Yes. C'est la fin de cette vidéo. Franchement ça a fait plaisir d'avoir d'aussi beaux spots dans le sud. Nous ça nous régale. Ça fait plaisir de, de s'entraîner avec des gens aussi chauds comme Robin Georges et là Jérémy. Il a envoyé des dingueries aussi. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ouh